ג'וד מorgen אל היידן. ניסו שום אומרים שמח ריחאר אהרונ ב' פורטנימאזל קולדיס רג' ב' פורטנימאזל נורברג אברהם ב' פורטנימאזל ומרי דרובי שמעל ב' שומור אמן. אם אתם רוצים, אתם יכולים להשלים את התרגיל. אם אתם רוצים, אתם יכולים להשלים את התרגיל. אם אתם רוצים, אתם יכולים להשלים את התרגיל. אם אתם רוצים, אתם יכולים להשלים את התרגיל. אם אתם רוצים, on va maintenant s'intéresser à concrètement quel jour de semaine choisir ou quel jour du calendrier, même si on va inclure la prochaine Mishnah aussi, quel jour, et à quel jour instaurer un C'est-à-dire, on avait déjà dit que selon le cas, quand il n'y a eu, pas y a eu de pluie, il y au début les Yéchidim. Les individus, les Tamil qui devaient jeûner après, c'était tout le monde qui devait jeûner, avec des jeunes qui allaient de pire en pire, selon les, la rigueur, avec trois séries. Maintenant, premièrement, quel jour de semaine faut-il jeûner on, insta, on, peut, on peut instaurer qu'on va jeûner le dimanche, le mardi et le mercredi, on a fini dans une semaine Non. Je traduis d'abord après, on en fin de l'ordre un peu. On ne décrétera, on instaurera un jeûne sur. On n'instaure pas un jeûne sur un public. Batechila Bahamji, Que le premier. C'est la première jeune de la série des jeunes. Va démarrer un jeudi. Pourquoi Shalolé Avkiya, un Afin de ne pas faire augmenter de trop les, les charim, les cours. Les cours des, des, des, de, de la nourriture, comme le, le prix de la, de, des aliments. Mais quoi Et là, mais cependant, il faudra plutôt faire quoi Shalosh taniot Yotarishanot, pour les trois premiers jeunes, tu feras Sheni Vachamishi Vachani le lundi, le jeudi et le lundi qui suit. Mais Shalosh Tani après quand il y a eu la deuxième série maintenant des jeunes, tu pourras faire aussi, si tu veux cette fois-ci, tu pourras faire Sheni Vachamishi, Sheni Vachamishi, tu pourras commencer cette fois-ci à instaurer. Pour le, depuis le jeudi, après le lundi, et puis après, euh, faire le troisième jeûne qui va être le jeudi. Sur ça, il y a Rabi me Omer Rabi aussi va me dire, au même titre que les, la première série, tu ne l'instaures pas un jeudi en commençant, eh bien, en note de même pour les, la deuxième série, même la troisième série des sept jeunes. tu n'instaureras pas que tu commenceras par un jeudi. On veut que tu commences par un mardi, par un lundi. C'est-à-dire lundi, jeudi, lundi, lundi, jeudi, lundi, et après, quand on a les 7 jeunes, ça fait lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi et lundi. Mais pas jeudi, lundi, jeudi, jeudi. Euh, euh, D'accord On s'est compris. Quoi. De quoi on parle exactement C'est quoi le principe Le principe, il est très simple. Il est que si, à l'époque, il n'y avait pas Internet, vous imaginez bien, il n'y avait pas les informations, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que les bruits qui courent et, et l'affolement des gens. D'accord Donc, Selon ce principe, maintenant, comment est-ce qu'on sait s'il va y avoir la famine sur Terre ou pas eh bien ça dépend de ce qu'on voit, si on voit que les gens ils sont très excités, ils ont très peur de ça, c'est qu'ils ont une quelconque, quelconque bonne raison de craindre qu'il y ait eu un problème qui se passe. D'accord. Maintenant, le jeudi, en général, les gens vont faire les courses pour le Shabbat. Si on fait les courses pour le Shabbat, imaginez que le jeudi soir, tous les foyers doivent faire un super repas parce qu'ils n'ont pas mangé pendant la journée, et en plus de ça, prévoir ensuite dans leur courses qu'ils vont manger tous les repas du Shabbat. Du coup, quand ils vont partir acheter, tout le monde vient à la même heure, plus ou moins fin d'après-midi en achetant un super repas à la fois pour le jeudi et pour le chapat aussi. Maintenant, le vent les vendeurs, eux, ils savent pas ce qui se passe ou pas forcément, ils n'ont pas forcément compris. Ouais, on exprète de manière, après pour le moment, mais ils sont pas, ils réfléchissent pas trop loin. Donc il a tout le monde qui Tout le monde vient acheter avec affolement. Ils viennent acheter deux fois plus que d'habitude. Ils vont se dire, c'est qu'il y a un bruit qui court qu'en ce moment, que euh, bientôt, il va y avoir la guerre. Euh, avec l'Ukraine et la Russie qui n'y aura plus de blé dans le monde et donc il faut se remplir les. Il faut acheter le maximum de farine tout de suite. Du coup, ils vont faire quoi les vendeurs Ils vont dire, bon ben, la farine, on ne va plus la vendre à 5 shekels, on va la vendre à 8 shekels. Grâce à notre décret d'avoir jeûné le jeudi parce qu'il n'y avait pas de nourriture, parce qu'il y avait la famine qui approchait, il n'y avait plus de pluie, on a fait que maintenant les prix, ils ont doublé. Ah c'était pas Traham. On veut de ce fait que tu commences à jeûner la première fois le lundi, comme ça. Les vendeurs, ils vont commencer à réaliser que non, ils ont fait enfin, un décret de, de, de, de jeûner, mais ça ne veut rien dire, il n'y a, a pas de famine pour le moment qui est concrètement là. Donc du coup, tu commences le lundi, après quand le jeudi, ils vont tout le monde va venir acheter plus de, de nourriture, ils vont se souvenir que non, ils sont venus acheter parce que déjà depuis lundi, ils ont déjà acheté beaucoup de nourriture, parce qu'il y avait des jeûnes, donc on a commencé maintenant à vivre dans une période de jeûne. C'est pour ça qu'ils ont acheté acheter beaucoup, mais ça veut pas dire qu'en ce moment, ça y est, c'est la pénurie, et qu'il faut vite se dépêcher d'acheter les derniers restes des, des, des étagères. D'accord Ça c'est le principe donc, que la Michel va dit. C'est pour ça que quand on commence la série des jeunes, on le fait depuis le lundi, jeudi, et lundi. Après du coup, on arrive maintenant à la deuxième, deuxième série des jeunes. La deuxième série, ça implique de... Une fois que tu as fait lundi, jeudi, et lundi, tu, fais, tu as fait une deuxième série. Alors là, il y a une marque locale de réussir, Khamim. Selon Khamim, ils vont dire, bon, ben, puisque ça, dès que tu as commencé à rentrer dans le, comment dire, dans le, dans le, le la, la ligne des, des jeunes, alors ça y est, les vendeurs, ils vont plus dire qu'en ce moment, c'est la pénurie et qu'il va falloir augmenter les fruits. Ils vont se dire qu'en ce moment, on fait des jeunes, c'est le ramadan chez nous, ou peu importe, on, fait, on est en train de jeûner, ils vont pas se mettre à augmenter de trop les prix parce que tu es parti acheter un, un grand repas le jeudi après-midi. Donc de ce fait, je reprends. La première série tu fais lundi, jeudi, lundi, mais après la deuxième série, c'est pas grave, tu continues le jeudi qui suit aussi, tu pourras aussi le faire. Ça, c'est la vie de Tanakama. Tandis que aussi, il me dit non, tu fonctionnes toujours, tu commences toujours le, le, le début des séries avec le lundi. Donc tu vas faire lundi, jeudi, lundi, et après jeudi, tu fais une pause, et après on recommence lundi, jeudi, lundi, et encore une fois, une nouvelle pause, et puis après on va entamer la troisième série des jeunes. Cette fois-ci, il y en aura sept. Et là, on, tu pourras faire lundi, jeudi, tu recommences de nouveau avec le lundi. Lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi, et puis lundi, et c'est le septième jeune d'accord et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Koltou Salam.